Bonjour, c'est Ayman Ralbi, j'ai participé à la formation de Digital Marketing. Je tiens à remercier toute l'équipe, euh, y compris euh, la personne qui a lancé cette formation, donc Radlen, euh, et après tous les formateurs pour euh, cette bonne formation, et après toute l'équipe aussi pour... Euh,